Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast « Coach en mission ». Et aujourd'hui, je vais donner suite à l'épisode de la semaine dernière où euh, c'était euh, assez challengeant. Merci pour les retours que j'ai reçus aussi. Et euh, ouais, ça m'a ça coûté de, de partager. Et En même temps, je me suis senti tellement bien. Par contre, par contre, c'était incomplet. C'était incomplet dans le sens où, euh, OK, je vous ai euh, euh, exposé la situation. Mais ce que je ne t'ai pas expliqué, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai hyper confiance et que... Euh, alors, j'ai hyper confiance, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose et je me sens totalement bien, mais j'ai une foi qui est stable et je sais que cette situation est juste passagère. Et ça n'a pas toujours été le cas hein, durant les dernières semaines. Et je vais te donner les huit éléments que j'ai notés. En fait, euh, durant les dernières semaines, je me suis dit, « Waouh, wow, qu'est-ce qui fait que Lingen Tu as quand même la pêche, tu es quand même motivé. » Et j'ai noté, et j'ai noté, et je notais euh, à chaque fois. Et je me suis dit que bah, si cet épisode, tu l'écoutes un moment où tu es, euh, es mal, bah, c'est génial parce que je pense vraiment que ça va t'aider. C'est un moment où tu es découragé. Et puis, si c'est un moment où tu es bien, bah, que ce soit des armes, des outils qui te permettront de faire face au prochain challenge. Ok, let's go Alors, la première chose que j'ai envie de te dire quand tu te sens un peu découragé pour regagner confiance, c'est de te souvenir de ce que tu as accompli. Ça, c'est hyper, hyper important, de te souvenir de ce que tu as accompli. Moi, par exemple, bah, j'ai tous les clients qui ont eu <coughs> pardon, des super résultats. <coughs> pardon euh, euh, bah, je me remémore que j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires en 18 mois et que euh, bah, j'ai une équipe, j'ai des systèmes en place. Euh, c'est juste énorme en fait. C'est juste énorme. J'aurais jamais pu imaginer il y a trois ans accomplir ce que, ce que j'ai accompli. Et ça, c'est hyper important de te baser sur ton passé. Alors, tu vas peut-être me dire « oui, mais là, en ce moment, je doute sur tel domaine » mais mon passé sur ce domaine a toujours été un peu catastrophique. Bah, je t'invite à t'appuyer sur d'autres domaines. Par exemple, euh, moi j'ai couru un marathon il y a quelques années et je sais que d'avoir couru ce marathon, d'avoir couru 42 km, m'a donné une confiance sur tous les autres aspects de ma vie. Les fois où, alors oui, il y a les fois où quand je monte des escaliers, je suis fatigué, je me dis, ben, bah, vas-y arrête de te plaindre, t'as déjà couru un marathon, ça sert à rien. Mais il y a des moments où je me dis, bah tiens, dans le business, t'as du mal à te motiver, bah, wow, t'es un marathonien, mec. Regarde ce que t'es capable de faire, bah c'est la même chose. Des moments où je sais pas, dans la vie relationnelle, c'est un peu plus difficile, bah, je m'appuie sur ce que j'ai déjà réussi dans d'autres domaines de ma vie. Et souvent, souvent, ce qui est difficile, surtout pour les coachs débutants, c'est que tu essayes de t'appuyer sur tes expériences passées. Mais si tes expériences passées sont très maigres, eh ben, euh, tu vas te considérer comme un débutant. Et moi, ça me fait mal à chaque fois que je suis au téléphone avec un coach qui se présente comme un débutant parce que soit il n'est pas certifié, soit il s'est lancé il n'y a pas longtemps, soit il vient juste d'être certifié. Mais arrête T'as 45 ans, ça fait 20 ans que tu travailles dans une entreprise. T'es maman, t'as trois enfants, t'es es euh, célibataire et tu te gères ces enfants-là. C'est un truc de dingue tout ce que t'as accompli. Basse-toi sur ça et vois à quel point tu es puissant et puissante. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de te dire et que je me suis dit. La deuxième chose, c'est de comprendre que le business, c'est en partie, en partie, je prends des pincettes, hein, en partie quelque chose de mécanique. C'est-à-dire que quelquefois on a l'impression que c'est de l'art, de la musique, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien émotionnellement, je me sens mal. Bon, du coup, bah, je vais moins bien faire mes choses, tu vois, un peu comme je sais pas si tu es… Euh... quel exemple je vais donner vu que je ne suis pas très très artiste, mais non, mais pour dans le sport, tu vois, c'est sûr que si tu n'es pas bien dans ta tête, tu peux pas bien jouer. Tu vois, les grands sportifs, qu'est-ce qui fait qu'un grand sportif est bon un jour, moins bon le lendemain, et meilleur Parce qu'en fait, euh, le, la veille, il était bien ou pas bien. Et du coup, dans le business, il y a certaines mécaniques et en tant que coach, par exemple, c'est assez simple. Si tu veux faire des ventes, il faut faire des appels. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, si tu veux augmenter tes ventes, il faut juste augmenter tes appels. Alors oui, comment augmenter tes appels, etc. Bah, je peux t'en parler, euh, Donc euh, j'ai un livre hein, sur ça, hein, Coach Prospère, euh, tu retrouveras le lien en description. Mais ça c'est rassurant, c'est de se dire que ce n'est pas juste euh, aléatoire, c'est l'univers, c'est la météo qui transforme, si oui ou non tu as des résultats. Non, il y a quelque chose de mécanique, de tangible, de presque arithmétique, mathématique. Tu fais ci, tu auras ça, tu fais ci, tu auras ça. Par contre, il faut que cette mécanique fonctionne. Donc, si tu n'as pas mis en place, il faut d'abord le mettre en place. Et donc, moi, je sais comment ça marche. Si je veux X clients, il faut que je contacte, que j'ai des appels avec Y personnes. Et ça, c'est hyper, hyper rassurant de se dire, bah, en fait, c'est presque aussi simple que ça. Troisième chose que j'ai envie de te partager, c'est d'être dans l'action. Il y a des moments où je suis découragé d'un point de vue commercial, et puis, on a un coaching en groupe avec les clients et je vois qu'ils ont trouvé des nouveaux clients, qu'ils ont eu tel résultat, tel résultat. Et je me dis, mais waouh, c'est magnifique. Ça m'enthousiasme de dingue et de voir que ce que je fais apporte des résultats. Waouh. Mais pour ça, il faut être dans l'action. Parce que si je suis en mode, oh, je ne suis pas bien, je vais déléguer la session de coaching, je n'y vais pas, bah c'est pas top. Mais être dans l'action, ce n'est même pas forcément dans le te dire. T'as pas envie de publier sur Instagram, force-toi à publier sur Instagram. Oui, mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je suis, justement, je suis pas motivé à publier sur Instagram, donc euh, ne me force pas à publier sur Instagram. Être dans l'action, c'est parfois autre chose. Juste, je vais te donner un exemple. Hier soir, j'étais découragé pour. Euh, bah, si tu suis mon, euh, ma chaîne YouTube, j'ai publié un épisode de vlog à ce sujet. J'étais découragé, sorti d'un appel euh, d'un mastermind dans lequel euh, je fais et je, je fais partie. Et le soir, j'avais volé. Alors là, waouh Moi, j'aime énormément le volley. Donc, j'ai emménagé dans une ville à Champigny et j'ai eu le plaisir de rejoindre une association et je vais devenir membre euh, pour jouer euh, là-bas. Je suis rentré dans la salle, j'ai vu la salle, j'ai vu les trois terrains, j'ai vu les gens motivés jouer. Oh, ça m'a donné une patate. Et puis en plus, à la fin, euh, je t'en reparlerai, mais... Euh, L'entraîneur-femme, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire entraîneuse, euh, l'entraîneur m'a dit, euh, bah, en plus, à ton niveau, tu vas pouvoir jouer en, en championnat. Alors attention, hein, c'est un truc hyper, hyper amateur, mais quand même, d'être dans l'action, dans autre chose, m'a permis d'oublier euh, un peu, mais surtout de changer un peu euh, mon état d'esprit et de re revenir à un état émotionnel différent. Parce que le jour où tu me... quand, si un jour tu me vois jouer au volet, je le... suis... Je suis, un, je, suis un, je suis un ouf, je plonge sur toutes les balles. Euh, bref. Euh, et donc, d'être dans l'action. Je dis pas que, que quand tu es découragé, il ne faut pas parfois juste te poser, pleurer un petit coup, euh, manger du chocolat, prendre un bon bain. OK Fais-le si tu as envie de le faire. Mais à un moment donné, il bah, va falloir re te remettre dans l'action. Parce que le mouvement va te donner confiance. Et c'est un truc physique... Euh c'est un truc physique, euh, scientifique, biologique, c'est un truc que je ne serais pas capable de t'expliquer. Mais d'être dans l'action, bah, euh, tu vois, tu connais le fameux exemple, là, là, je suis en train de le faire, mais tu ne me vois pas. Euh, mais si tu lèves les mains en mode victoire, tu, vois, tu serres tes poings, tu les mets en V vers le ciel, rien que de faire ça, tu te sens bien en fait. Et ça n'a pas d'explication. Euh, si ça a une explication, mais que je ne pourrais pas te donner. Donc c'est... Juste d'être dans le mouvement. J'ai cru entendre que, par exemple, Tony Robbins, avant ses conférences, il a un trampoline et il saute sur le trampoline. Parce que ça te met en mouvement et ça, ça, ça aide à gérer le stress et à, mettre, à se mettre dans l'action. Quatrième chose que j'ai envie de te dire, c'est... Alors, on te dit souvent, ce n'est pas bien de se comparer. Mais déjà, il déjà, euh, y a plein de fois où tu te compares sans... Euh, de manière inconsciente, donc on ne peut pas ne pas se comparer. Okay c'est plus fort que nous. Mais il y a des manières saines de se comparer. Alors, ce que je vais te dire, tu vas te dire, je ne sais pas si c'est hyper sain, Lingen, ce que tu viens de dire, mais en, ré, mais en même temps, c'est la réalité. C'est que je, fais, je fréquente des entrepreneurs qui ont des business à six chiffres et euh, des entrepreneurs qui font euh, moins. Je peux te dire qu'il y a Tellement, tellement, tellement d'entrepreneurs qui galèrent. En, en gros, il y a deux catégories d'entrepreneurs à un instant T. Il, il y a les entrepreneurs qui galèrent et il y a les entrepreneurs qui ont galéré. Tu ne peux pas développer un business à 6, 7, 8 chiffres et plus sans avoir jamais, jamais galéré. Et ça, ça m'a donné confiance. Parce que je me suis dit, mais mince, Lingen, t'es pas nul en fait. C'est normal de passer par là. Les autres aussi passent par là. Je ne suis pas plus nul que les autres, c'est juste que je vis quelque chose que je ne pensais pas devoir vivre maintenant. Je pensais que ça n'arriverait pas ou que euh, je ne savais même pas qu y a, que ce problème était possible. Tu vois, moi, par exemple, euh, je, je rigole parce que j'aurais jamais cru que c'est en développant mon entreprise, en étant dans la meilleure croissance que j'ai jamais eue en 12 ans, que j'aurais les plus gros challenges financiers, en fait. Mais, et encore, je l'ai lu en plus. J'ai lu qu'il y avait beaucoup d'entreprises, bah, qu'apparemment, la plupart des entreprises qui meurent, c'est des entreprises qui meurent en, en croissant. Okay. Et waouh, wow, qu'est-ce que c'est libérateur de se dire... mais. Voilà, les autres réussissent. Et surtout, te fais pas avoir... Euh, quoi. Les autres aussi ont des galères. te fais pas avoir par les réseaux sociaux où toute la journée, tu vois des gens qui sont au top. Et moi aussi, je joue à ce jeu. Hein. Je vais pas commencer à te publier des, des selfies de moi en train de pleurer, tu vois. Mais tu vois tout le monde, tu dis tout le monde est, est, est top et moi, je suis nul. Non, c'est pas vrai du tout. Okay. Un instant T, oui, tu es peut-être nul. Et l'autre, est meilleur. Mais sur le, le cours d'une vie... On a tous des galères. Euh, je ne veux pas non plus te mettre euh, la croyance que la vie c'est ponctuée de galères et de souffrances. Hein, okay je pense qu'on peut aussi vivre une, une vie abondante. Hein. Moi, je m'estime euh, globalement très, très euh, heureux. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est ce que j'ai envie de te dire. Compare-toi sainement, froidement, j'ai envie de te dire. Cinquième chose. J'ai écrit ça là, j'ai pris une note, j'ai écrit « L'argent est une énergie <rire> ». Alors, je pense que j'ai écrit ça dans l'idée, euh, parce que bon, déjà tout le monde le dit un peu, donc je pense que ça m'est resté un peu euh, gravé dans la tête. Et c'est l'idée que l'argent, ça circule en fait. Un jour, tu en as plus, un jour, tu en as moins, ça circule et c'est comme ça. Et à un moment donné, oui, il faut bosser, il faut mettre des actions en place, mais euh, c'est un truc qui est en mouvement et tu peux pas juste euh, garder l'argent un instant T et ne rien faire. Et même si tu fais ça, l'argent se dévalue. Donc, ce serait l'une des pires choses à faire euh, en 2021, de mettre la, de l'argent, des liasses de billets, sous le matelas. Okay ça se dévaluerait. Donc, c'est ça aussi de se dire, bon, en fait, l'argent, c'est juste... Euh, c'est un truc euh, immatériel, finalement. Okay et du coup, bah, ça peut venir, ça ne peut pas venir. Il peut faire beau maintenant, et puis, il y, y a un nuage qui t'amène la pluie, et puis, le vent qui s'ouvre le nuage, et il y a à nouveau du soleil. C'est voilà, de la météo aussi, l'argent. Euh, et encore une fois, je veux pas te dire qu'on a tous des problèmes, mais euh, parce qu'il y a des endroits dans ce monde où il y a toujours du soleil. Tu vois, je, je sais pas, dans les Antilles, c'est ce que, aux Antilles, c'est ce que j'ai compris, euh, il fait toujours beau là-bas. Donc c'est possible, c'est possible. Euh, mais sache que voilà, il y a des choses qui bougent et, des, et que ça bouge et que c'est normal. normal. Sixième piste que j'aimerais te partager c'est d'écouter certaines musiques, tout simplement. Il y a des musiques euh, qui créent des émotions et qui provoquent des choses, et ça, c'est génial. Donc, écoute certaines musiques si ça peut te booster. Vraiment, tout simplement. Moi, j'écoute, bah, tu vois, moi, je suis, je suis chrétien, donc j'écoute certaines musiques chrétiennes qui me rappellent euh, euh, certaines choses avec... Euh, euh, c'est tu vois à l'église tous les dimanches on chante, j'ai l'habitude de chanter bref c'est des choses ça me met waouh wow, ça, ça crée quelque chose là pour le coup qui est peut-être même pas scientifiquement expliqué. La septième chose que j'ai envie de te partager euh, mais je vais pas trop en faire parce que c'est assez euh, c'est assez euh, c'est vrai que c'est personnel parce que j'ai aucun problème de part à, à parler de choses personnelles mais c'est juste que je sais que Certaines personnes ne sont, sont pas très ouvertes à ça. Mais moi, c'est ma relation à Dieu. C'est ma foi. C'est de savoir que j'ai un grand Dieu, un Père qui m'aime inconditionnellement. Et euh, je peux faire... voilà, Je ne serai jamais nul à ses yeux. Et qu'il euh, prendra soin de moi. Et ça, c'est puissant pour moi. Et euh, ouais, si un jour un Dieu m'a créé et m'a aimé, euh, pourquoi j'aurais peur en fait donc voilà, ça, c'est quelque chose que je voulais te partager parce que ce serait hypocrite de ne pas te partager non plus, de te donner tous les autres conseils, sauf ce qui est le plus important pour moi. Et la dernière chose que j'ai envie de te partager, c'est le soutien humain, relationnel autour de toi. Mais ça, c'est wow, tellement clé. Là, pour le coup, sans ça, je pense que j'aurais été mal. Mais moi, j'ai une superbe équipe qui a pas mal changé, qui s'est réduite. Euh, mais tu vois bah si euh, vous écoutez hein, Marily et Karine notamment euh, voilà c'est des super super soutiens et c'est waouh c'est juste beau je sais même pas comment en parler mais en gros c'est c'est chouette de savoir que il y a des gens qui sont là avec toi avec tes vacances ma famille mon épouse ça c'est top j'ai envie de dire ma fille qui a bientôt un an bah ouais même de la prendre dans les bras euh, ça me réconforte en fait et c'est ok et c'est ok quelquefois euh, moi, ça m'arrive. Hein Quand mon épouse n'est pas là, je la prends dans les bras. Je lui dis, ouais, papa, en ce moment, c'est difficile. Et puis, euh, elle me sourit, je, je, je, je, je, la, je lui souris. Euh, je la prends dans mes bras. Elle ne veut pas forcément me faire un câlin à ce moment-donné, mais je force un petit peu parce que ça me fait euh, du bien de, euh, voilà, de, de la sentir et, et, euh, et d'avoir un être que tu peux aimer d'un être qui, que tu sais, qui euh, voilà de, de savoir que ta fille t'aime. Bref, ça, c'est top. Et puis aussi, j'ai été entouré par des coachs, par des partenaires, euh, des membres d'un du, programme d'accompagnement dont je fais partie. Donc ça, c'est aussi genre euh, hyper, hyper agréable d'être entouré. Et ça, c'est... Tu vois, j'ai envie de te dire ça... Euh, ne reste pas seul. Ne reste vraiment, vraiment, vraiment pas seul. Euh, ce serait juste trop dommage. Je, je me suis dit, tiens, -ce que, comment je vais finir l'épisode J'ai envie de te dire un truc. Euh, en ce moment, alors je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ça, mais en ce moment, si tu écoutes ça maintenant, euh, en tout cas <rire> au moment où je l'enregistre, euh, inscris-toi au sommet, coach en mission. Et une fois que tu es inscrit, tu auras une surprise. Et l'idée, c'est que tu ne sois pas seul dans ces moments là et si tu passes par des moments de galère et que tu as vraiment envie d'avancer, je t'invite vivement, vivement à, à ne pas rester seul dans ton coin et à aller chercher de l'aide. Et parfois, ce qui est bon dans ces moments-là, c'est que tu es obligé de laisser ton ego de côté. Moi, quand j'ai fait appel à, à mon frère pour qu'il investisse dans la boîte, alors j'ai laissé mon ego de côté. Et j'ai envie, envie de dire, c'est bien fait pour, pour moi. Parce que parfois... Ton ego est ton pire ennemi. Et si tu ne vis pas certains événements, bah ton ego euh, tu le laisses là où il est alors qu'il a besoin d'être changé. Et euh, ouais, je suis hyper reconnaissant pour ça. J'espère que euh, bah, si tu ne vas pas au top, tu trouveras le soutien et le courage nécessaire pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour persévérer. Et puis si tout va bien pour toi en ce moment, j'ai envie de te dire, bah, va partager ça. Va aider d'autres personnes à travers ton business à euh, surmonter euh, leurs difficultés parce que, parce que ce monde a besoin de coachs comme toi. Et puis, si tu vis des moments difficiles, dis-toi aussi que c'est de la matière pour aider d'autres personnes quand toi, tu seras sorti aussi de cette situation. Voilà, je te dis à très bientôt. Euh, merci, merci d'avoir euh, euh, suivi cet épisode de podcast. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages privés. Et euh, bah, en tout cas, je serai là pour t'accompagner. Je serai ton partenaire durant les prochains mois, années, décennies à venir. Et euh, bah, si on ne se connaît pas encore, j'aimerais vraiment faire ta connaissance un jour. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.